Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, euh, je parle un peu de, de diverses choses, euh, notamment au niveau de la santé et au niveau de la spiritualité. Les neuroleptiques peuvent créer euh, une bouche pâteuse, euh, ils peuvent même euh, créer une, une don, donner euh, la, langue blanc, la, la langue blanchâtre, donc c'est un espèce de de film blanc qui se met euh, sur la langue, et donc on a la langue un peu blanche euh, et, euh, et ça peut créer la pâteuse. Et en plus de ça, euh, les neuroleptiques peuvent aussi créer des congestions, euh, des congestions, nasales, euh, des congestions nasales ou bien alors euh, des sentiments de, de rhume à répétition. Euh, vous pouvez toujours aller voir les effets secondaires de vos neuroleptiques, c'est écrit dedans. Euh, moi, je pense que pour prendre ce genre de médicament-là, il faut quand même être assez bien éclairé euh, sur comment le médicament fonctionne et ce qu'il peut créer. Euh, moi, c'est comme, euh, que, que, que, comme ça que je vis cette ordonnance. Euh, J'essaye d'un peu voir euh, comment ça agit au niveau du cerveau et aussi euh, ce que ça peut créer comme, comme désagréments. Euh, maintenant, à propos des désagréments, il ne faut pas se rendre malade non plus, euh, il ne faut pas se rendre paranoïaque non plus. Euh, toujours consulter euh, les médecins pour savoir si ça en lien ou pas. Euh, mais je pense que euh, pour supporter ce genre de médication-là, je me répète, euh, il faut être totalement libre et éclairé. Euh, et c'est la voie que moi je suis pour supporter cette médication-là. Maintenant, pour revenir à ma vidéo, euh, cet, eff cet effet de langue blanche et, et, et de bouche pâteuse, euh, moi je suis plutôt du genre à trouver des solutions euh, pour contrer les effets secondaires de, de, des neuroleptiques. Euh, je me suis renseignée un peu partout, euh, notamment sur internet. Malheureusement, euh, moi dans ma situation, mes médecins sont très très mal renseignés euh, sur euh, cette médication et, euh, et en plus de ça, quand je ramène une problématique, euh, notamment au niveau d'une prolactine qui est trop élevée par exemple, euh, eh bien euh, on me renvoie, euh, c'est une, une situation très compliquée, je manque de connaissances par rapport euh, à, à, votre, à votre problématique. Et comme... Ils ont l'air de manquer de connaissances par rapport à mes problématiques. Je suis obligée, moi, de prendre ça en charge et de trouver des solutions par rapport à ça. Euh, maintenant, je ne conseille pas tout le monde à faire ce que je fais parce que, euh, parce que ce que je fais n'est pas toujours bon et ne correspond pas à tout le monde. Euh, il faut savoir que moi, ce que je pense d'un point de vue psychiatrique, c'est que euh, les personnes doivent être suivies au cas par cas. Et ne surtout pas euh, généraliser toutes les situations. Euh, voilà, moi c'est ce que je pense. Maintenant, euh, ce que vous pouvez tirer de mes vidéos, c'est euh, euh, des similitudes qui, qui puissent vous ressembler. Euh, ou bien alors, euh, des, des, des petites prises de conscience par rapport à ce que vous vivez. Euh, donc par rapport à cette problématique de langue blanche et de langue pâteuse, euh, je suis tombée sur un moyen naturel euh, qui est le bicarbonate de soude. Euh, le bicarbonate de soude, euh, c'est simplement un élément, un élément chimique du sel. Euh, et le sel, en l'utilisant en bain de bouche dilué dans de l'eau, euh, faire euh, la gargarisation et tout etc va justement euh, venir réduire ce film blanc qui est au dessus de la langue et en plus de ça ça a des propriétés antibactériennes donc euh, toutes les bactéries qu'on accumule par l'alimentation ou la boisson euh, ou même par d'autres facteurs, euh, le, le bicarbonate de soude va venir dissoudre euh, cette, euh, c est, c est, c est cette partie blanche qu'il y a sur la langue et en même temps euh, va avoir un effet décongestionnant par rapport, euh, par rapport au sinus ou par rapport à, à, à l'arrière de, de la langue, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a aussi un autre conseil qui m'a été donné par mon dentiste, euh, c'est d'utiliser un racloir pour langue. Euh, on peut trouver ça euh, dans les pharmacies ou dans les magasins bio, pas coûter si cher que ça. Euh, J'essaye toujours d'être euh, dans mes moyens aussi. Hein. Il ne faut pas aller non plus chercher des trucs euh, qui valent une fortune et qu'on est sûr de garder pendant toute une vie. Et donc, euh, en utilisant le bicarbonate de soude en gargarisation diluée dans de l'eau et le racloir pour langue, eh j'ai remarqué euh, qu'il y avait une amélioration par rapport euh, à, euh, à, à l'effet pâteux et, euh, et, et, et le film blanc qu'il y a sur la langue. Je pense du rétablissement libre éclairé, c'est de savoir euh, ce qu'il en est des neuroleptiques et de savoir quoi faire pour améliorer notre hygiène de vie par rapport aux effets secondaires que neuroleptique crée. Voilà, voilà.